Salut à tous, donc on se retrouve encore une fois pour une vidéo où on va parler aujourd'hui de la fermentation des bocaux, un petit peu tout ça, d'une manière assez rapide, hein, parce qu'actuellement je ne fais pas encore de bocaux, même si j'aimerais bien, euh, mais j'ai trouvé cette bouteille là, entre guillemets, pour faire de la limonade, même si ce n'est pas le but recherché, euh, mais je vais m'aider de ce livre, l'art de la fermentation, euh, pour faire justement des boissons fermentées, parce que dans le cas euh, de... Alors là, on n'est pas dans le cas d'un sac d'évacuation ou autre, hein, c'est plus sur un peu des choses pour changer d'alimentation et si justement il y a un gros coup dans le système d'être capable de se de se refaire des boissons qui pourraient un peu changer le quotidien et c'est aussi bien pour ça que aussi euh, vous voyez c'est un peu dans le lien avec les conserves, avec le fromage des choses qui sont fermentées, de des lactofermentation euh, donc voilà c'est un petit peu tout ça donc je vais me servir de ce livre là qui est hyper complet on peut faire euh, entrée, plat, dessert, boissons et autres euh, comme de la limonade et, et, et autres, par exemple. Donc voilà, je vais essayer de me servir de tout ça. donc C'est pour ça que cette vidéo-là, c'est un peu une introduction à ce qui viendra. J'ai deux, trois idées de recettes en tête, donc je vous en parle là. Euh, et comme, bah justement, il y a besoin que ça fermente, ça ne va pas se faire en une nuit. Donc, je referai une autre vidéo en lien avec celle-ci, justement, euh, pour vous montrer le résultat, vous, donner, vous dire un peu ce que, ce que j'en pense, ce que ça donne. Euh, et puis bah voir si justement ça peut être le bon plan et surtout au niveau de la conservation. Si c'est vraiment une boisson qui se fait en une semaine et se conserve un mois, bah ça peut être pas mal. Euh, mais si c'est quelque chose qui se conserve 3, 4, 5, 6 mois ou plus, c'est carrément cool. Euh, donc voilà, après moi, c'est un, une bouteille en verre. Donc je, je pense que ça devrait avoir une, une incidence un peu plus particulière par rapport aux choses en, en plastique, au verre en plastique je pense pas que ce soit fait pour justement donc voilà euh, parler de ça donc de la lactofermentation de la fermentation générale euh, donc voilà il y avait l'air d'avoir de très bonnes recettes donc de choses très sympathiques à voir donc peut-être aussi une partie un peu euh, dégustation ou autre sur la chaîne je sais pas encore trop à voir si ça peut vous intéresser j'ai vu également euh, pas mal de, de commentaires euh, très cool sur euh, sur la dernière vidéo, sur les vidéos qui m'ont donné envie de me lancer. Du coup, j'ai pas trop de chaîne en tête. Je suis assez nouveau sur tout ça, même si c'est un peu quelque chose que, qui me donnait à cœur de faire cette chaîne. Euh, et dans les vidéos qui suivront, il y aura aussi sur la, la radio, justement, j'en ai parlé avant, justement sur le fonctionnement et autres. Il y a plein de vidéos qui ont déjà été faites sur YouTube euh, qui, expriment, qui expliquent comment euh, fonctionner, euh, comment ça fonctionne et comment s'en servir et tout. Euh, mais, mais voilà, puis moi je mettrai le, le petit truc pour l'achat sur l'express, le bon, petit rajout, hein, vous me direz euh, si ça plaît ou pas, s'il y a des vues. En tout cas, il bah, y a 15 abonnés, donc merci aux un ou deux derniers abonnés qui sont abonnés justement à la suite de la dernière vidéo. Bon, il y a 4 vidéos actuellement, hein, c'est pas foluchon. <rire> euh, donc voilà, donc on parlera donc, la, de la fermentation, des radios, sacs d'évacuation. Je vais également vous parler des médicaments sur une prochaine vidéo aussi. Euh, parce qu'il y a quelque chose de très, très, très, très important pour moi euh, que j'ai envie de vous parler et que je trouve complètement affolant. Limite autant que le sac d'évacuation, euh, du fait que personne n'en est, ou très peu de personnes. Euh, donc euh, je vais vous parler de ça peut-être sur deux vidéos, je sais pas encore trop. Mais ça va concerner les, les cachets d'iodure de potassium. Donc euh, voilà, dans le cas d'attaque euh, nucléaire ou de radiation nucléaire. Donc je vous en parlerai un peu plus en détail euh, pour cette vidéo euh, en question justement. Euh, également de gants et... Euh, de gants plutôt de masques et de d'habits en cas de euh, plus grosse épidémie actuellement ou d'attaque chimiques des choses un peu comme ça pour euh, se protéger à l'extérieur euh, entre guillemets pour un ravitaillement ou justement pour euh, partir euh, à l'extérieur sur une évacuation ou autre vraiment dans des cas très très très très précis et très limite mais je vous montrerai tout ça j'ai euh, le masque et tout il y a moyen de bien se faire plaisir sur ça. Euh, il y aura également une prochaine vidéo sur les pansements, euh, pansements israéliens et autres. Hein, c'est en, en cours, c'est en achat, c'est en train d'arriver, ça vient, c'est sur, sur le chemin. Donc euh, voilà, Plein de choses, plein d'idées, plein de vidéos. J'espère que ça vous plaira. Euh, N'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, vraiment, que ça vous plaise, que ça vous plaise pas, ou que comme pour la vidéo d'un euh, prix peur, c'est quoi que j'ai faite, il y a une personne, Loïc, je crois, qui m'a dit euh, différentes choses, comme quoi il y avait aussi le fait des armements qui pouvaient être rajoutés dans le cadre des pripeurs. Ce qui n'est pas faux du tout. Mais comme je n'y ai pas accès, que c'est un peu compliqué sur ça. Enfin, je suis pas calé non plus sur le sujet, donc j'en ai préféré pas en parler. Mais c'est vrai qu'il y a des armements au niveau des, des pripeurs. C'est carrément logique en plus, donc désolé de cet oubli. En tout cas, bah, j'espère que ça vous plaira. Et puis, bah, n'hésitez pas à faire tourner ces vidéos. Euh, ou pas. Tant qu'il y a des vues, moi, ça me plaît. Allez, eh bien, on se verra pour plein d'autres vidéos, dans la semaine, dans le week-end et autres. Et puis, bah, à une prochaine. Allez, ciao